Assalamu alaykoum, ahlamu, assalamu vous utilisez régulièrement excel et pour query pour importer des données mais vous en avez assez de devoir constamment mettre à jour le chemin du fichier à importer aujourd'hui je vais vous montrer une astuce qui vous permettra de créer un chemin de fichier dynamique et ainsi économiser du temps et de l'énergie tout d'abord nous allons présenter les données que nous allons importer ça c'est le dossier qui contient les quatre fichiers. C'est donc le chemin que je vais emprunter pour accéder à mes fichiers. Maintenant, je vais ouvrir les fichiers contenant les données nettoyées et prêtes à être importées. C'est important de les examiner pour m'assurer qu'elles sont complètes et qu'il n'y a pas d'erreur avant de les utiliser. Donc, je les sélectionne tous et je vois. J'ai quatre fichiers Excel qui contiennent des données étiquetées. Ils ont tous des plages de données constituées de six colonnes. L'ID, first name, last name, région, gender et l'IP adresse. Et je crois que les données sont complètes et sans erreur. Donc, on va ouvrir notre nouveau fichier où je vais importer ces données. Et ainsi, on peut commencer le processus d'importation avec assurance et efficacité. Et dans ce tutoriel, nous ne parlerons pas du nettoyage de données ni de la consolidation. Car ces données sont prêtes à être importées, nous allons nous concentrer sur la création d'un chemin dynamique pour ces fichiers, ce qui rendra votre travail plus facile et plus rapide. Et une autre chose importante, essayez de suivre les instructions étape par étape. Car cette vidéo ne sera pas longue, mais elle vous montrera une technique Très utile, que vous pourrez utiliser encore et encore. Maintenant que nous avons identifié les fichiers que nous allons importer, nous allons créer un nouveau fichier, celle que vous voyez, pour importer ces données séparément. Je vais sélectionner l'onglet Data, Get Data, From File, From Excel Workbook. Je choisis Chicago, Importer. Je sélectionne cette feuille. Et je vais transformer mes dons. L'étape navigation. Dans cette étape, je vais supprimer l'option interne pour éviter les erreurs potentielles. En effet, lorsque je précise le nom des feuilles de calcul, des erreurs peuvent survenir si les noms ne correspondent pas exactement. Et dans notre cas, il y a des différences des noms entre les feuilles de calcul. Donc, pour éviter ces erreurs, je vais simplement retirer l'option item et ne garder que l'option int. Je tout ça. Et je valide. Dans l'étape suivante, je vais créer une nouvelle requête pour générer une liste des noms des fichiers que je pourrais utiliser à l'avenir. Et sur notre dossier. Open. Je clique sur transformer. Je garde que cette colonne. Je vais utiliser chose commence. Et je valide. Je vais filtrer et je vais garder que les fichiers cibles. Donc. Je vais exclure ce fichier et ce fichier. Donc, je saisis le symbole un Je commence par... Dénorme. C'est suffisant. Okay. Très bien. Et pour créer une liste qui est droit, Drel Ok. Ok. Et le char, set list, non, je charge cette liste. On vient d'en OK. Joli. Et dans la prochaine étape, je vais créer deux plages nommées. Une pour stocker les chemins d'accès aux fichiers et l'autre pour stocker les noms des fichiers. Le résultat de cette fonction, c'est le chemin et le nom du fichier et la feuille. Donc, je dois extraire que cette partie. Comment faire? Je vais utiliser une autre fonction. Fex, Text Le texte, c'est tout ça. Le virgule, le délimiteur. Je ferme et je valide. Et pour le nom des fichiers, on va créer une liste déroulante. Pour ce faire, data validation des données, data validation, je vais utiliser une liste, la source, égale, c'est notre liste, on vient de charger, c'est cette liste, et je valide. Voilà. Donc, il me reste de créer des plages nommées. Je sélectionne tout ça. Formelas. Create from selection. OK. Même chose. Et pour consulter ces plages nommées, je vais ici et je sélectionne. Fin name. Et le passe. Okay. Donc je sélectionne cette cellule. On peut même la sélectionner d'ici. Find name. Data. Je vais supprimer toutes ces étapes. Je vais modifier dans cette barre de forme. Je développe. Donc, je saisis un colonne 0. Qu'est-ce que ça va donner Ça va donner un nom ici. Pour avoir la valeur de cette option, je vais sélectionner le nom de cette record entre crochets. ou entrée. Je retourne. On en fait calcul. Donc, je vais créer une connexion seulement, uniquement. Je vais sélectionner d'état front table je vais renommer cette règle je supprime toutes ces étapes et de la même manière je vais modifier on va mettre accorlade 0 le 0 c'est le premier item de la taille. crochet et le nom de la colonne au nom droit. je valide Donc, je vais copier ces deux requêtes en mémoire pour les utiliser dans ma requête principale. OK. Donc, je sélectionne « Impact ».« View ». Je sélectionne tout ça. Ctrl Control-C ». Donc, je fais deux mains pour la requête « frame. Name ».« View ». Je sélectionne tout ça, CTRL-C. Et je valide. Donc, je reviens à ma enquête. Et on va travailler dessus. Je vais créer une variable. Je vais la nommer pat égale Windows V pour faire apparaître le presse-papier. C'est cette variable. Très bien. Virgule. Enter. Deuxième paramètre. File. Name. angle, Windows V. C'est pas. Et je fais avec. Dans mon source, je vais supprimer tout ça pour qu'il soit dénommé. Je vais le remplacer par mes paramètres. Le premier paramètre, c'est path CTRL-C, CTRL-V. C. Je vais concaténer avec ce deuxième paramètre. CTRL-C, CTRL-V. C. Et je valide. Fait. Je ferme Et maintenant, on va vérifier l'automatisation de notre travail. Donc je sélectionne cette liste en blanc et je choisis le centre Et donc moi Au même Mais pour la même chose, va actualiser. Mais non. Et voilà, on a créé un chemin de fichier dynamique qui s'adapte automatiquement à tout changement de dossier ou de chemin de fichier. Cette astuce simple vous fera gagner du temps et vous permettra de vous concentrer sur l'analyse des données plutôt que sur la mise à jour manuelle des chemins de fichiers. OK Il est crucial que le fichier contenant les données importées soit placé dans le même dossier que le fichier à importer. J'ai omis de vous mentionner si cette condition préalable veuillez en tenir compte et merci d'avoir regardé ce tutoriel j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous pouvez maintenant créer un chemin de fichier dynamique dans por n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels excel passionnés. et à bientôt